Je vous ressens très sensible aussi <rire> et c'est très amical. C'est une joie de vous rencontrer. <rire> Comment Oui. Bien euh, bien. Je m'appelle Naïma. J'ai 17 ans et je suis encore étudiante en théâtre. Hola. Voilà. Oh, bien. <rire> oui. Ah oui. Je suis Marie Rose. Euh, J'ai travaillé ici à Saint Gilles. J'ai donné cours dans une école. Voilà. D'accord. Moi, je pense le théâtre. <rire> j'ai fait un peu de théâtre dans ma vie, un petit peu à l'académie. Et euh, j'ai commencé avec ça quand j'avais, je pense, 18 ans, 17 ans ou 18 ans, tout par hasard. Et j'ai ma petite nièce qui veut aussi faire le théâtre. Alors ça, c'est commun. Ah oui J'arrive à, à rester euh, avec des bonnes ondes. Je ne sais pas comment expliquer. Même quand je suis fâchée, j'arrive à garder le sourire. C'est un bon talent, je trouve. <rire> Moi, je m'occupe et j'ai fait une formation de sonologie. Sonologie, c'est comme si ça sonnait au <rire> C'est-à-dire qu'on travaille avec des... des euh, en anglais, c'est tuners. Euh, des diapasons, mais des diapasons très différents, euh, pas comme un seul diapason qu'on emploie pour les orchestres. Donc euh, ce sont différentes tonalités et ça s'emploie pour le bien-être des gens. Voilà, ça c'est un peu hors du commun. <rire> ce n'est pas encore fort connu. <rire> ben, c'est tout près de chez moi. C'est un endroit où je me mets souvent quand j'ai envie de rester avec mes amis un peu loin. Je ne sais pas si vous voyez où se trouve l'arrêt Union-Châtaigne. Un peu plus bas ici, près du Wills. Près du Wills Ouais. un peu plus loin dans la rue. Et en fait, en tout cas pour l'instant c'est encore en travaux, du coup il y a des terrains vagues. Et il euh, n'y a jamais personne qui vient nous embêter. Et on se met là sur des bancs et euh, bah, c'est chouette. Et en plus on voit bien les étoiles la nuit. Mais je veux bien venir... Euh... Me balader par là-bas. Vous allez être embêté, alors. Et ça n'est pas mon but. C'est un monsieur qui, je pense qu'il est SDF, mais avec qui j'ai déjà parlé plusieurs fois, qui est tout le temps habillé avec une tenue militaire et un chapeau avec l'étoile rouge communiste, qui est un personnage. Très intéressant, parce que j'ai parlé plusieurs fois avec lui, je pense qu'il ne se rappelle pas spécialement de moi, parce que c'est à mon avis quelqu'un qui boit beaucoup, mais il est très intéressant, il a une vie passionnante, et quand j'ai parlé avec lui, il m'a raconté qu il... plein de choses, et je pense que parler avec cet homme, ça, ça, ça, ça apprend des choses, et c'est très agréable. Quel projet euh, faites-vous pour euh, le futur Pour le futur, je ne sais pas si je veux vraiment... Euh, rester dans cette direction du théâtre, mais euh, je pense que ça m'apporte quand même énormément de pouvoir euh, m'exprimer sur scène, euh, faire attention à mon éloquence, et euh, oui. voilà, c'est surtout pour ça que je le fais. <rire> J'aimerais vous demander, qu'est-ce que vous conseillerez pour une jeune fille comme moi oui. euh, Je sais pas, pour euh, peut-être quelque chose qui, qui, que vous, vous n'avez pas pris compte quand, quand vous avez grandi, mais que, qui vous a servi. Parce que maintenant vous vous dites Ah j'aurais bien voulu euh, me dire ça quand j'avais 17 ans. Ou... Chacun doit suivre sa voie et ça n'est pas toujours facile. Il faut s'intérioriser très fort et se demander en silence C'est quoi Qu'est-ce que je fais ici hein Qu'est-ce que je veux vraiment Qu'est-ce que je veux vraiment Qu'est-ce qui est très important pour moi Qu'est-ce que je peux faire pour moi et pour l'autre We'll be right